Avec le pv. PV, maintenant on va, dég on va, on va déverser celui-ci. -il, il a réussi que 2 millions 100 000. Allons-y dans le logique de 57 ah, millions. Moi, si vous faites 2 millions des moins 57 que lui hein. parle ici, donc là, moi, on a détourné combien là, moi, 55 moi, je 5 je 5 je 5 millions. Qui a octroyé ces marchés bon, de gré après, ces messieurs sans appel bof. Il y a pas bien Il a <-re>. Maintenant, on amène ce type en prison. Lui reste partout, en train de fêter l'anniversaire par-ci, par-là. Regardez l'histoire. Après, on va se charner sur les gens. 55 millions. Le document officiel. Là, ça s'adresse au Premier ministre. Avant, les a de des réceptions. Et moi, j'habiterais dans un pays pareil... Ou quand je me lève le matin, j'étais à mes lois quand j'ai vu quelqu'un qui servait à 5 heures pour chercher de l'eau à, à Kinga on va de l'eau de Stern. Et il y a des, des gens qui s'abusent inutilement avec le moins des Congolais. C'est aberrant. C'est là où je me pose la question. Si Félix est innocent de cette histoire. C'est la grande alors, question en tout cas. Alors, si il n'est pas innocent, il doit fixer les gens. Il doit nous fixer. Moi, Peut-être que M. Kamer est innocent, il doit aussi être à la barre, justifié, lui poser, ne pas l'interpeller. Moi, je pense qu'il y a un gouille, c'est roche. Alors, comment expliquez-vous aujourd'hui le fait que notre justice ne puisse mettre la main ou n'interpeller que ceux qui étaient considérés comme exécutants alors que c'est lui qui décaissait l'argent jusqu'à aujourd'hui n'est pas inquiété. Mais c'est. C'est le de notre justice. Mais oui. Qui a notre justice, justice est faux. F... Quand, quand, f... f... quand il faut s'opposer, Moukéda est en prison avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Il devait être de la justice montre ses biceps. Là, il bloque. Mais quand ça touche la vie des Congolais, vous voyez comment il te reverse, Je me battrai jusqu'au bout. Moi, je, je me suis engagé dans ce combat pour voir clair. Je vois que Félix Alandi Et pour s'il n'agit pas, c'est son problème. Moi, je suis clair et je vous dis, je ne vois pas clair. Moi, je est qui Toujours au sein de ces cabinets du président de la République, on parle des dépenses concernant les, les, les personnels, ou leur rémunération, qui, qui a doublé. On était à 35 millions en 2019. Aujourd'hui, 2020, nous sommes à 67 millions. Alors que nous n'avons nous même, euh, même pas encore fait la moitié de l'année 2020. Comment vous expliquez cela Mais D'abord, on a dit il il пригnait, Papa, quand il, ça c'est officiel, non 55 millions, où est-ce qu'on a mis ça mais moi, aujourd'hui, je pense que si le président de la République ne recadre pas le tir, il risquera, en 2023, que les Congolais les sanctionnent. Nous les disons parce que nous voulons voir que notre pays se développe. On ne comprend pas un grand pays comme le nôtre. Un pays riche, avec une population extrêmement ma pauvre. pauvre, et ces 50 personnes qui nous ont ravis la République, vous êtes vous encore. Bon, ça c'est officiel. le Vous avez un mot. Vous avez un mot. Quand il y a Une blague, nous, nous, nous, on travaille pour le pays. Maintenant, je vais... Aujourd'hui, c'est Félix. je maman, baby de Maman. Mais il y a un peu de Il y a un mot. Il y a un ça, Il y a un mot. Il y a un mot. Il y Euh, on a construit des routes. la cacophonie. On prend l'argent dans le cadre de 100 jours à l'est du pays pour construire des routes à 2 millions de dollars. Mmh. Et l'argent est emprunté chez Terme B. Et ce sont 6 je, je peux vous lire. Euh, et l'équipe est j'ai choisi comment voilà. Cet argent est remboursé par le FONER pour, on dirait, des 12 mois qui remet 30 000 dollars à la fin de chaque mois. Or, si vous lisez le règlement les règlements consorts régissant le fonaires, le fonaires n'est que pour réhabiliter des routes. Mais, avec cette complicité, on construit un kilomètre de route à 2 millions de dollars et Foner va payer, on a sous-traité, Foner payera à son tour. Au terme vous voyez, en dehors des enquêtes qu'on va au parquet, nous avons des audits aussi purement techniques. Pas qu'on va prendre les gens gauche à droite, il y a des entreprises comme Price, indépendant, de Français qui peuvent auditer. Je t'avais dit autrefois, c'est quand il me disait Oh non, vous n'avez pas suivi l'avenue un Théâtre. On a dit qu'on a bientôt, non Allez-y, allez-y, faites aussi des On enquêtes, des sous non Sous partout. Mais allez-y, quand même que nous Parce que c'est votre argent. Ce n'est pas l'argent de ces politiciens-là, c'est votre argent. Et notre peuple aussi, cette naïvité bâtie, ce monsieur Somnifère, et, et, je n'ai jamais vu un peuple à Bouy. Il y a tous les pays. Eh, hey, n'a Danger, d'ange. Aucun Grand, prêt prêt. grand prêtre. Moupao, boss. Quand est-ce que Yomugu a commis une délivre bien Donc voilà comment on détruit la République. Nous, au nom du Congo, on avait un parti politique. Nous allons nous battre jusqu'au bout et le, nos détracteurs jusqu'au bout, ils le le prix. Alors, la, la solution pour la réussite du mandat du président de la République, est-ce que ça va passer par la révocation de Vitel Camille au poste de directeur des cabinets ou euh, les remaniements de son cabinet d'une manière générale Je crois que... Parce qu'on aussi beaucoup de choses à ses cabinets. Oui, moi, auparavant, je disais ça. Je dis qu'à chaque fois qu'on parle, eh, son cabinet, tout ça, hein, ça donne un peu de doute il y a, a, a, ah. a quelqu'un qui coordonne quand même son, son cabinet. Mais c'est ça que lui n'est pas au courant. Lui n'est pas au courant. Dernièrement, il avait réuni son cabinet pour dire que rien ne marche. Mais qu on, on en attend quoi Rien, rien, Alors, rien. j'ai compris fait... qu'il est tenu, il est lié aux accords. Cache, si c'est quoi, FCC cache, console. Alors, ensemble, le peuple congolais attend le résultat. Le président veut dire que 2023 année des, des actions. Non, d'accord, c'est l'angoisse. Parce que, vous savez, on a un terrain qui est, parce que nous, quand on dit ça, on veut que Félix réussisse aussi. Est-ce que lui-même, il, il comprend ça ah, C'est là où je dis que y a une communauté sous entre parenthèses. Parce que mon souhait, c'est Félix réussisse aujourd'hui. Moi, je ne mange pas de pays. Joie, moi des des moi Moi, je ne suis pas... Je suis heureux quand on a besoin de 2, 4, non, 5 moi, nationalités. Je n'ai que les Gongos comme Ah, voilà. Moi, je ne que, je... ah, euh, voilà. que pas bah qu'on bande dans ces pays Mes petits frères donc si nous frères nous retrouver. Mais quand vous avez des politiques des ces risques yo comme pas bien. Vous de que ça n'a ça ça vous de fouilles parce que c'est un mot qui a boité de nuit, il n'y a pas de canguille. A tu vois, on a poursuivi. Combien oui. bah, Tu fais ça avec l'argent mouillé. garde aussi ça. Après 2023, nous savons combien qui te voit, comment tu vas battre, tu la voiture moi, j'ai même vu un, un, un, ah. un ancien ministre de l'enseignement supérieur à peine quitter le pouvoir. Il n'avait même, même plus les véhicules. Voilà. Et, et, et, Donc, étonnant. C'est folie. folie, fois, folie est ils ont 30 femmes. Dis-moi un peu de Ils ont 30 femmes. Et puis, Corona, il n'y a pas de Il dit que le corona. je crois quand même un certain, moment. quand même maintenant. Là, on va couper. l'argent que nous cherchons, il est dilapide comme ça Il est tout comme ça. Les musiciens, les chanteurs, la noblesse. Mais pourquoi ne pas interpeller aussi ces musiciens qui chantent les, les voleurs euh, hein? c'est grave. Et nous voulons voir le peuple d'abord et l'ongo. solgan, que le peuple d'abord, nous voulons les palper. Nous voulons palper le peuple d'abord. Tibazoga et ça Franchement, il y a un supermarché. Eh, je Besoin Nous vraiment. Et puis, tu as la d'autre? Bah Quel est ce, que ce pays Le no barnabas Oui, Oui, Et écoutez, oui. Écoutez, euh, nous, marchés. les petits peuples, nous parlons pour nous-mêmes. Est-ce que tu que, par exemple, vendez, vendez, vendez, oh, il y a, y a, y a, y a, ba, oh, bah, 3 000 francs. L'État a gâté. Même sur qui... La man... Non, mais 3 000 francs. Donc, Félix, regardez le peuple, d'abord. Alors, à part, à part les, les, les, les malaises au sein de son cabinet, le président a encore une autre affaire à régler. Là, c'est au niveau de l'UDPS qui est euh, son, son, son, son, son origine politique, je dirais. Des au sein de l'UDPS. L'UDPS aujourd'hui scindé en deux. D'un côté, Nde Kabouya, de l'autre, euh, les Paul Tilumbo, les Peter Kazadi. Alors finalement, qu'est-ce qui se passe réellement au sein de l'UDPS Est-ce que c'est une guerre de positionnement Ou c'est vraiment les statuts ou les textes comme ils il, il les disent bon, Écoutez, quand je lis à l'UDPS, il y a des problèmes. Le problème, il y a positionnement. Il y a Baya Mousouba Zozoa. Bah, Mousouba Zozoa T. Bah, Parce il y a un problème de texte. Si vous lisez le mandat spécial, moi je suis à un parti politique, mmh. il y a les dispositions statutaires. Si on veut prendre une disposition, on se réfère aux statuts. Vu l'article tel, vis telle disposition de notre règlement, tel, tel de nos statuts. si vous lisez cette disposition, on ne parle même pas des dispositions statutaires du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de soubassement. Et il ne faut pas oublier que l'UDPS, c'est un parti qui a été dirigé par le premier docteur en droit. Le premier docteur en droit. Et il nous a parlé d'un état de droit. On ne parlerait jamais de droits s'il n'y a pas de texte. Alors, violer le texte, c'est sortir carrément du contexte d'un état des droits au vrai sens du mot. Vous savez, Jean-Marc Kaboundi qui est là. Et l'autre, elle. Hmm. L'autre, elle pense. D'abord, c'est Félix qui est qu doit fixer le genre. Alors, pourquoi on ne s'attaque pas à Félix qui avait nommé Kabound président AI Mais on préfère plutôt s'attaquer à Kabound. Mais en Afrique, quand quelqu'un a le pouvoir. Tout le monde cherche l'argent. Comment on peut l'attaquer On s'en pose des. C'est pourquoi la politique doit quitter autour d'argent, nous retrouver autour d'idéal. Ailleurs, où est parti un père aujourd'hui a père il beaucoup bien c'est ça, ça Non, bah non, Non, parce, parce que dans les institutions, c'est une histoire montée autour d'argent. Où est parti l'empereur? Donc, parce que les gens ne sont pas autour des idées, autour des chop-chop. Je peux partir au FPI. Hein? Je n'ai pas, par exemple, 15 millions euros de tout ça. Mais le jour où il n'y aura pas de postes, et que les gens se battent maintenant autour des idées, ils ne vont pas résister. C'est là où faut féliciter l'IDEPES. C'est un parti où les gens ont crié à un état de droit. Malheureusement, virgule écoute. Les pro-Kabounda et les pro-Kabouille, Kabou. je peux leur demander euh, de gérer leurs ambitions. Kabounda pense qu'il y a les groupes des casaliers, de ils sont, sont manipulés, non, il faut on, on a ça. mis ça. Non, non non, non, afin non, non, il faut, de, il de, faut éviter de, de, ça. De ça, c'est facile. À chaque fois qu'on vous rappelle à l'ordre, les gens sont manipulés. Ça, comme ça, même nous, on passe à quand vous vous faites le mal, il y a une raison vers le GB où il a placé euh, son parti politique en gestation. Non, décision finale. Décision, Non. moi, effectivement, on reçoit déjà les gens du GB. Ça, il ne faut pas... Mm. Et puis, ils ont à mon côté. Mm. Ils ont à mon ami. Tu as seul qui a Oui, oui, non, non. On a déjà donné l'argent aux Chinois. Bon, pour voir. <rire> Parce que Les Chinois, je vais vous remettre à la clé. Il y a clé. On a déjà payé. En termes de Yabanda, on n'en parlons pas. Ils sont déjà ces gens-là. C'est la politique au Congo. Maintenant, le combattant-là. Qui, qui, qui ne se retrouve pas Non, mais ils sont toujours. Et puis, pourtant, ce sont les mêmes qui Maintenant, déjà payé. Hmm. Maintenant, quand il faut. S'il faut maintenant. Et c'est ça même le mal. C'est pourquoi moi, dans mon projet de société, de mon parti, je pense que l'État devrait nous focaliser précisément sur l'aspect pyramide technique. Ici, quand quelqu'un parle français, ils ont le français. Il est intelligent. Pour moi, quand je même monsieur Attahir il parle français. Ils oui, voyez tout ça ah, Elle ont évolue, elle change même les. Ah, il m'étonne. Monsieur le parti, en Chine, ils parlent français. Arrêtez leur pays. quand ils parlent ils parlent français. Si je parle de Lingala, je suis moins civilisé. Si je parle de Toulouse, beaucoup de dit « Ah, Françoise, on a Toulouse, on Où est le problème Il y a même un politicien qui dit que hein? Lingala, c'est pour les voyous, Voilà. je ne peux même pas m'exprimer en Lingala. C'est complexe-là. Or, même les gens que vous appelez besoin des illettrés, ce sont des mains dœuvre locales qui peuvent contribuer à la construire dans notre pays. Quand les chinois arrivent ici, par exemple, pour le a ma belle, il faut aller la licencier. Pour construire des meubles, par exemple. Vous savez, si nous avons des écoles périmales techniques, il faut faire 5 à l'université. Nous avons chaque fois à Longue, à 4 000 à 5 000 diplômes. À la maison. Mais, ça la cabine publique. Mais si l'État pouvait que des écoles techniques adaptées aux besoins du milieu, nous avons 24 oh. groupes de la commune de Kishap. On a plus à Moko. Quel est le problème de la commune de Kishap Ils ont sanité. Déchets, les kikuna. Est-ce qu'on a besoin d'aller franchir Non. Pourquoi pas ne pas construire une école technique qui s'occupe proprement de déchets Les déchets créent des aujourd'hui. qui peut former quelqu'un dans 6 mois. Il peut s'adapter à ça. Allez-y par exemple, on a le problème. On ne peut pas penser à comment avoir des forages. Après 2020, on va de faire des Mais aussi... Je demanderai à les étudiant et les consorts de comprendre qu'il est ce n'est pas leur cop. J'ai l'impression qu'il y a à hein? ce que vous parce qu'ils ont parti là-bas Non Mais eh ben c'est grave aujourd'hui. Non, pas ben, moi. Qui non, de non, attention Là, je vais leur dire. Moi qui vous parle, je suis présenté par des politiques. Vous l'aurez menti à Moi-même, c'est un Kassaïen. Hein? On est des personnes. Kaboundi, Wakaboundi. sont vrais, non, selon les procès politiques. Ah, ouais, en politique, on veut. Les autres tous les coups sont permis hein. mais moi qui vous parle moi j'étais rentré en 2011 quand il s'est dit d'aller dire aux gens de prêter serment à à Stade de Marty. Je voudrais même souvient sur le Canal pour se présenter la. Oui mais j'allais mourir. Il est plus que bizarre y a dit, non non c'est un patrimoine vous savez hier il y a sous tu un pays comme l'Afrique du Sud vous avez les. c'est le patrimoine en tout cas. Quand vous avez des, des, des parties historiques. C'est ces partis qui font que les dirigeants et même de ces partis-là. Et c'est la stabilité même du pays. Par exemple, au Zimbabwe, En Angola, ici, MPLA. Il y a des partis. Ici, nous en avons Palou et IDPES. C'est pour Palou. Maintenant, je vais Félix, précisément, parce que c'est lui qui est la base. Il n'y a un mandat spécial. Si clarifie pas les choses, je crois que même l'histoire nous rappellera un jour. Les des Katana ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ah la famille pas dit Mais ils sont ici ils sont Nous ils n'en parlons même pas. Donc Bachianacé, Dialogue. Félix, c'est le seul qui peut trancher ces conflits. Mais je ne permettrai pas que l'arrogance des Kabouya et des Kabound de là, il en fait de trop. Comme je viens de, suivre une, je viens de le Kabouya ici, oh, je remercie la première dame qui m'a permis d'entrer en contact avec le président. Et t'as les son anime. C est... C est... Oh, je vous avec le président. Mais tu as trafiqué qui Les combattants. Alors pourquoi ça c'est un président, tout ça. Il est le bras de tout le monde. Kaboun promet même des poursuites judiciaires aux combattants qui manifesté au parti. Et puis, quand il y a quelque chose grave. Il y a voyou gens aux autorités de Bangoana. On les voyait de Mumbele. Aujourd'hui, c'est à Mumbele qu'on a tué les gens pour que ça fait au pouvoir. Vous avez oublié. Félix lui-même, ce n'était pas à Mumbele. Le marche-là, les trains, tout ça. Ce n'était pas à Mumbele. Voilà comment les. Après ce que tu pouvoir, le peuple congolais. C'est ça avec ah, vous les, les politiciens. Alors, euh, une dernière question. Moi je pense que la faiblesse de nos partis politiques réside au niveau des textes qui sont taillés sur mesure de leur président ou fondateur. Vous êtes par exemple, vous, euh, dans votre parti Congo en avant. Si Médard Kankolomon n'est pas là, personne d'autre ne peut prendre des, des, des, des initiatives. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut, je dirais, dépersonnaliser nos partis politiques Effectivement, d'abord, le cas de l'État de Pest, parlons-en. Ici, il n'y a pas de de texte. On a violé carrément la texte. L'article 26, c'est les trois de qui devaient diriger. Mais comme c'est Félix qui est président de la République... Est-ce que Félix lui-même, oui, normalement attendu... Kaboul, n'avait pas tenu compte de ces... Non, il a... est là On films, a violé les textes, il ne faut pas faire les langues de bois. On a violé les dispositions ah, Félix. statitaires. Oui Mais pourquoi, pourquoi on a du mal à citer Félix aujourd'hui Non C'est Parce... le de <close> Tout euh, le pas... euh... monde travaille pour Et pourtant, c'est Kaboul et Kaboul qui Selon mes informations, rédigeraient toutes les listes concernant les nominations. Félix ne fait qu'enteriner. Il n'a qu'à voir même que les gens qu'on a nommés au à, à la présidence et dans le ministère. Ils sont parachutés comme ça. Celui qui va être monter au Canada, conseiller, celui qui va tout ça. C'est ça, vous en faites quoi Et ils n'ont pas le courage. Qu'est-ce que tu as vu, regarde comme Kabila, Fadiglée, le docteur en thèse, tout ça j'ai même réussi quelqu'un ne peut perdre une vie. Voilà. à il n'y a pas de président de l'Assemblée nationale, il n'y a pas de président du Sénat. Mais pourquoi On est tous camarades. Tu penses qu'il aime Kabila, non le C'est ça. Mais ailleurs, il y a des débats. Même dans les grands pays, il y a des courants de pensée. Mais ça se passe que les gens travaillent autour d'argent. Alors qu'est-ce que vous conseillez à l'UDPS aujourd'hui Est-ce qu'ils doivent se mettre autour d'une table et discuter Effectivement. Qui va prendre aujourd'hui cette initiative ou ce courage-là de mettre tout le monde autour, autour d'une table et se dire des vérités en face. Je crois qu'on peut chercher le médiateur. Le médiateur qui, qui sera ce médiateur Alors, c'est à y de trouver. Pour y en a. Je vois, par exemple, Baba Kungu. Il, il était parmi les fondateurs. de l'UDP. Le délit de Il a vécu ça c'est toujours dans votre matinée politique dans notre matinée politique hum. nous avons parlé de cette cacophonie comme je l'avais souligné euh, le travail des 100 jours je salue qu'on interpelle les gens comme ça. mais j'aime aussi qu'on interpelle les gens qui octroyé des marchés des gré les de gré à gré les gens oh papa vous êtes un acharnement à la caméra non, je lui donne beaucoup de respect Et... c'est un père de famille Marie, il vient de se marier à notre maman Amida Château, que je salue, que je respecte. Mais ne confondez pas la gestion de l'État avec nos intérêts privés. Et là aussi, moi, je commence aussi à me poser des questions. Si Félix est innocent, son silence aussi. Oui, inquiète. là, moi, je ne comprends rien. Ça, il faut le dire. Je vous montre les documents. Son clairement. En tout cas. Non, non, non, non, non, je ne comprends rien. Regardez, lisez avec, regardez avec moi. Ici, nous avons dans le cadre des travaux des 100 jours. Mm -hmm. Monsieur est octroi des marchés de gré à, gré à une société qu'on appelle Samibo Congo. Je suis avec moi le relevé de la banque centrale. Vous voyez ici Je vous donne le relevé des paiements effectués. On dit là. Ici ah, voilà. Relevé des paiements effectués dans le cadre du programme dirigeant des 100 jours. Allez-y. Eh, Beseco, Congo, immobilier, tout, tout, tout ça. Je cherche Semibo Congo. Je suis là. Voilà. Vous voyez Avec tous les PV possibles. Regardez avec moi. PV numéro, papa. Semibo Congo. Vous avez ici 667 millions. C'est des dollars parce que les montants ici, c'est en dollars. Si vous voyez, en dollars. Montant en dollars. Vous voyez C'est... 667 millions qu'on a décaissé auprès de Semibo Congo pour la construction des de logements sociaux. Et ça, c'est octroyé de gré à gré, sans appel d'offres. N'oubliez pas que a les millions de dollars. Avait, oui, et Kamer avait écrit dans les 100 jours qu'on ne peut pas décaisser, même pas 100 francs, sans l'autorisation de la Présidente de la République. Nous y allons c'est prend 667 millions. Lui aussi va sous traiter. Il sous-traite chez qui c'est Ousmane Sarel. On est ici. Je lis. D'abord, les gens peuvent voir. Oh, tout Vous voyez ça? Voilà. Je crois que tu vois même les, les acquisés des réceptions. Hein? République. Au moment du président de la République, service courrier. Ce ah. sont des documents officiels. Ah, voilà. voilà, nous nous, nous, nous battons pour la Pour montrer à Félix. Nous nous le montrons. Vous voyez j'espère, non Benda service pour la présidence de la République. Très bien. Alors, Alors c'est Nibo maintenant va sous-traiter chez Ousmane Saren. Maintenant, Ousmane. Ici, c'est 667 millions décaissés. Mais lui dit, je lis, à Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Excellence, Monsieur le Premier ministre. Là, il écrit, Ousmane Saren, officiellement. Excellence, Monsieur le Premier ministre, par la présente, nous venons auprès de votre haute autorité et compétente pour vous adresser cette correspondance dont l'objet est repris en marge. Excellence, c'est depuis juin 2019 que notre société Siocité identifiée a reçu le marché du gouvernement congolais pour la construction de 3000 maisons, dont 1000 pour les policiers et 2000 pour les militaires dans le cadre des 100 jours du chef de l'État. Le coût global de ces travaux a été évalué à 57 millions, contrairement à ce qui était décaissé, ce sont 6 millions. Lui, il dit 57 millions de dollars. Voilà. Seuls 2 millions 137 000 ont été avancés par l'État congolais. Ça, c'est le DG de Semibo Congo qui écrit... Il, non, Semibo Congo, il a donné le marché à Ousmane, il a sous-traité. Maintenant, au lieu de donner 66 millions, mmh. il dit que c'est 57 millions. Mmh. Le 57 déjà décaissé avec le PV. Maintenant, on va, déga... on va, on va déverser celui-ci. Il dit il a que 2 10 millions 100 000. Allons-y dans la logique des 57 millions. Si vous faites 2 millions... Moins 57 que lui parle ici. Donc, on a détourné combien 55 millions. Qui a octroyé ces marchés de gré à gré, ces messieurs caméré sans appel boss? Il y a des cabines du président. Il y Maintenant, on amène ce type en prison. Lui reste partout, en train de fêter l'anniversaire par-ci, par-là. Regardez l'histoire. Après, on, dit on va se charger sur les gens.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 avec nos intérêts privés. Et là aussi, moi, je commence aussi à me poser des questions. Si Félix est innocent. Son silence aussi, Oui, inquiet. là, moi, je ne comprends rien. Ça, il faut le dire. Je vous montre les documents. Ça, clairement. ça en tout cas. Non, non, non, non, non, moi, je ne comprends rien. Regardez, lisez avec, regardez avec moi. Ici, nous avons dans le cadre des travaux de 100 jours. Mm. Monsieur Cameré octroie des marchés de gré à une société qu'on appelle Samibo Congo. Je suis avec moi le relevé de la banque. Centrale. Vous voyez ici Je vous donne. relevé des paiements effectués. Bon, ici, ah, voilà. Rélevé des paiements effectués dans le cadre du programme dirigeant des 100 jours. Allez-y. Eh, Co Congo, Immobilier, tout, tout, tout ça. Je cherche ces Mimo Congo. Je suis là. Voilà. Vous voyez Avec tous les PV possibles...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 Je lis. D'abord les gens peuvent voir. Oh, tout ça, Vous voyez ça? Voilà. Je crois que tu vois même les, les acquis de réception. Hein? République de présente de la République, service courrier. Ce sont des documents officiels. C'est bon, là, voilà. Pour montrer à Félix. Nous nous le montrons. Vous voyez Papa, ne non, bien j'espère, non service pour la présidence de la République. Ah, mais bien de pas, t'as vu le souci. Très bien. Alors, c'est Mibo, maintenant, va sous-traiter chez Ousmane Sarel. Maintenant, Ousmane, ici, c'est 667 millions d'échecs. Mais lui dit, je lis, à son excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellence, Monsieur le Premier, là, maintenant, il écrit.